Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et cette fois, on déconne pas, c'est vraiment une petite vidéo. C'est une histoire incroyable qui nous permettra de patienter avant la sortie de Burning Crusade. Alors, on va parler du pré-patch, évidemment, qui fait le lien entre vos vanilla ou vos classiques si vous préférez, et Burning Crusade. Alors, c'est l'histoire d'un mec nommé Kazakh, et je parle pas du pays, hein, je parle bien du démon, le seigneur funeste Kazakh. Le mec qu'on connaît pas avant vous et qui est en fait le bras droit de Killjoyden, mais il est en fait c'est aussi un peu l'héritier d'Archimonde et, et détenteur de son épée. Il dirige les forces de la légion même si Balnazar n'a jamais entendu parler de lui, ainsi que le moindre <rire> le moindre soldat de la légion ardente que l'on connaît dans War 3. Mais bon, ça permet euh, ça permet voilà de créer le personnage et de se dire qu'en fait euh, c'est un monstre. Et bon bah en fait ce personnage là il était euh, il était tout simplement dans les terres foudroyées, il dirigeait un petit peu la démo... les démons à l'époque, et dans la zone. Et en fait, eh ben, il va utiliser une relique qu'on connaît pas, qui sort de nulle part, afin d'ouvrir la porte des ténèbres. Alors comment il a fait Bah vous le saurez jamais. Et si vous espérez dans le prépa de voir à l'ouverture de la porte, bah, vous allez être déçu. Mais du coup, euh, Kazak étant le personnage important de la zone des terres foudroyées, il va confier le commandement à son remplaçant. Le bien nommé Généralissime Krull, ouais ouais, c'est la même tête, la même peau, le même équipement. Ah ouais, vous rêvez pas, hein. je, je vous ai pas mis l'artwork du même perso. C'est bien Krull que vous voyez ici, Et juste avant, c'était bien le seigneur Kazak. Et ouais ouais, il porte le titre de Généralissime, ça permet aussi de dire qu'il pèse, sans avoir besoin de créer du lore pour le personnage. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que je vous ai mis ce screen là, parce que Krull, il apparaît dans plein de zones... Mais sur ce screen-là, on, on voit vraiment un tauren et c'est drôle parce que... <rire> euh, bah, cette race-là, les gardes funestes, et bah, ils ont le, le modèle d'un tauren. Du coup, c'est marrant. Ouais, parce que là, on dirait vraiment un tauren pour le coup. Alors le Général Usain Krum, le Krul, pardon, il va lancer des dés pour savoir où il va attaquer. Oh, ouais, c'est un grand fan de jeux de rôle. En fait, il va attaquer que certaines capitales, Ironforge, Stormwind, Orgrimmar et Undercity, je l'ai fait pour ceux qui veulent que les noms en français. Forgefer, Hurlevent, Orgerimar et du coup le Fossoyeuse. Donc euh, pourquoi il attaque pas les Pitons du Tonnerre ou ou Darnassus On le saura jamais. Peut-être qu'il met pas la zone. Et le pire, c'est qu'il va nous faire un tirage au sort à son Ligue des Champions pour les autres zones. Puisqu'on va le voir apparaître dans les Interlands, dans les maltaires de l'Est, Stronglerons, Achara, Silitus et Winterspring. Alors, euh, ouais il n'y a aucun lien entre les zones on a des zones, on sait pas pourquoi il est là. Il n'y a aucun lien avec la Légion Ardente, mais il est là. <rire> Donc il a fait.. Euh... Moi je l'imagine avec sa petite bouboule, avec... et il tire les noms. Il fait Ah Eh bah c'est Winter Spring qui va s'y coller. Donc c'est vraiment un tirage Ligue des Champions, quoi. Donc le généralissime crule, bah même tête, même arme, même rôle. Mais non différent. Mais c'est un généralissime, du coup, c'est une légende. Et lors de ce pré-patch, bah heureusement pour eux, pour rivaliser face à Krul, on a les gentils de l'ONG du bien, vous savez l'op d'argent qui va nous aider. Ils traversent le continent du nord au sud parce qu'en fait bah, les mecs qui sont basés dans les maltaires, ils arrivent dans le sud, dans les terres foudroyées, alors que sur place il y avait déjà une, une potentielle influence et une organisation qui s'occupe vraiment de ça et qui a été créée pour ça, c'est Nethergard. Mais bon, Nethergard tout le monde s'en fout, hein c'est du War 2, on s'en bat les couilles du coup, euh, vaut mieux créer l'aube d'argent. Puis bon, hein, l'aube d'argent, c'est quand même vachement génial. C'est l'occasion de voir des orques pas malins en armure de chevalier. Avec un tabac façon euh, Templier. Franchement, ça vaut le détour. Alors comment ils ont traversé le continent de nord en sud, ça vous le saurez jamais hein, si vous posez la question. Et du coup, finalement, grâce à l'aube d'argent, on va lui casser la gueule. Je <rire> hey, vous ai mis une photo de Kazakh là. Vous y avez que du feu, hein <rire> Bah ben, je peux rien, moi. C'est les mêmes ah je vous ai bien niqué là hein, hein vous avez cru que c'était cruel Bah non, c'était une photo de Kazakh pour dire que Krul il s'est fait casser la gueule. Et vous savez que même son loot à lui c'est le même que celui de Kazak. Ah et des vrais pinces ces démons hein. Franchement, euh, le mec il a remplacé poste pour poste quoi. Un bon Marcus. Et en parlant de Marcus, lors de cet événement, commandant en chef des armées de l'Alliance est présent sur place aux côtés de gardes champêtres... Euh... Pardon, pas des gardes champêtres, des fantassins de Stormwind, vent par d'Azeroth quoi. Ouais, ouais, je déconne pas, c'est pas un montage, hein. ils avaient bien ce casque. Ah, ouais, ouais, c'est ridicule, ouais. <rire> Et cette légende-là, c'est le seigneur Maréchal Raynor. C'est une légende, hein. Pourquoi je vous dis que c'est une légende Il a un dragon doré. Donc c'est forcément une légende. Et bah ce personnage-là, c'est un petit clin d'œil, hein. Je dis petit parce que, pour éviter les euphémismes, bien sûr, c'est un petit clin d'œil à un certain personnage, un certain Marshall Raynor. Ouais, ouais. C'est pour Raynor de Starcraft. Bah ouais, c'est un mec qui repousse euh, des mecs qui ont ouvert un portail. Donc ça rappelle un peu Raynor, non Le portail sur Shakuras, tout ça, tout ça. Et en plus, ce qui est bien avec ce personnage, c'est que rien que le nom, c'était un clin d'œil. Mais même dans ses citations, c'est du clin d'œil. Alors, un clin d'œil, ça suppose un peu de, de subtilité, de modération. C'est pas le cas du personnage, vous l'entendez bien. Le mec fait que des citations de films. Notamment de 3 du Seigneur des Anneaux. Ouais, ouais, c'est un peu Brad Pitt. En plus, c'est Raynor en roue. Raynor il est pas où Mais bon, il dit... Euh, Frères et sœurs, nous sommes des lions. Vous êtes venus ici. Vous prenez l'immortalité. C'est la vôtre, prenez-la. Voilà, ah, ça c'est du 3. Et ensuite, ici, Taragorn et, et Théoden. C'est pour donner un côté épique au personnage. Et vous savez, ça n'a rien à voir le Seigneur des Anneaux et... et Warcraft. Et étonnamment, ce personnage, il ne sera plus jamais utilisé. Ouais, voilà comment on précédait à l'époque, hein. des légendes, hein, les grands dragons dorés qui servaient à rien et qui étaient remplacés, euh, et qui étaient des grands remplaçants très rapidement. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est ce pré-patch qui va amener le terme de Généralissime partout, et du coup, bah le Marshal Raynor, il va disparaître, alors que c'était le grand commandant de l'Alliance. Ou son Bolvar, euh, Marcus Jonathan et tous les autres randoms, euh, bah on s'en fout. C'est le même délire, personnage fonction, c'est personnage fonction. Voilà, c'est la fin de l'histoire du pré-patch Burning Crusade. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche pour Bernie Crusade. Hein. J'avais fait une vidéo sur Bernie Crusade. Et au fait, chose rigolote pour préparer cette vidéo, je me suis plongé dans le manuel de BC. Et vous savez ce qu'il dit le manuel de BC Il fait le listing des menaces qu'on attaqué bien sûr. Il refait, le... il refait le rappel de tout Vanilla. Et ce qui est drôle c'est qu'il liste euh, les menaces dans de manière hiérarchisée. C'est à dire qu'en fait, il vous montre que, en gros... La dernière menace et la menace la plus importante, c'était Paktun et et Ankirage, ça c'était de la gnognotte. En fait, la vraie menace c'est Kel'Thuzad et le Roi Lich. Voilà. Donc le Roi Lich et Kelthuzad sont bien plus dangereux qu'un qu dieu très ancien. Mais après c'est BFA qui respecte pas les dieux très anciens. <rire> bon allez, vidéo sur Burning Crusade, j'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo et vous avez vu pour une fois elle était rapide cette vidéo. Allez. À bientôt, voilà. J'espère que cette vidéo sur le prépatch de Burning Crusade vous a, vous a plu. C'est vraiment une histoire incroyable. À l'époque, c'était du vrai lore. Donc, vous pouvez suivre les réseaux sociaux le petit follow Twitter, le petit like Facebook. N'hésite pas à liker cette petite vidéo et la partager à tes petits copines. -nous. Tes copines, -nous, fans de Burning Crusade. Allez, plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut. <rire>